La pire erreur que tu peux commettre pour préparer ton triathlon. Ou plus généralement, comment progresser en natation pour le triathlon sans passer des heures dans l'eau. Et dans cette vidéo, je m'entretiens avec Nicolas, préparateur mental et ancien triathlète de haut niveau. C'est un peu notre tonton du triathlon car il a participé au tout premier Ironman de Nice. Dans cette vidéo, on te partage notre philosophie de l'entraînement. Et Nicolas, spécialiste de vélo avec la chaîne Mon Coach de Vélo a une analyse très proche de la mienne et qui va finalement à contre-courant de ce qu'on peut retrouver souvent dans les clubs de triathlon. Allez, t'es prêt C'est parti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 Euh, ça fait deux mois qu'elle s'est inscrite dans un club, donc à l'heure actuelle euh, elle s'entraîne deux fois par semaine en natation, euh, une fois avec le club et puis euh, une fois toute seule de son côté et euh, voilà elle a le sentiment aussi de stagner et euh, voilà, ce qu'elle m'a donné comme précision et qui était assez intéressant j'ai trouvé c'est qu'en triathlon et toute seule souvent elle nage autour de 3000 mètres à chaque fois par séance, euh, donc pour une débutante euh, qu'est-ce que tu lui recommanderais enfin, moi ça me paraît déjà beaucoup de mon côté, hein, 3000 mètres, honnêtement, quand tu es nageur débutant, ça fait déjà pas mal de volume. Qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça, même si tu fais du triathlon, même si tu envisages de faire beaucoup de distance, est-ce que tu penses que c'est pas un peu trop Ouais, bah, on pense à la même chose, hein. ouais. on, on le sait, euh, le, le, le volume en natation, comme en triathlon d'ailleurs, c'est une légende, c'est un mythe, ouais. ça, franchement ça ne sert à rien. En natation, je pense encore plus que les autres. Si, je dirais y si un, un, un sport où on peut faire du volume, c'est le vélo, par exemple, parce ouais. que bon, voilà, tu fais 3-4 heures, c'est beaucoup moins fatigant. Par contre, course à pied et encore plus natation, on est sur de la technique, sur de la glisse. Euh, un, un jour, j'ai un, euh, un de mes entraîneurs qui m'avait fait une belle image, j'espère que ça parlera ouais. à tout le monde. Il me dit, tu sais, un bateau, c'est pas son moteur qui fait avancer vite, parce que regarde, les, les, les gros chalutiers, ils ont un énorme moteur, mais ils avancent doucement. Par contre, les, les petits moteurs, les petits bateaux qui sont des cigares, ils n'ont pas besoin autant de puissance, et ils vont très vite. Donc, en, dans l'eau, ce qui fait avancer vite, c'est la glisse, c'est euh, vraiment la, la, la forme, donc la glisse. Voilà, ouais. la glisse. Ce qu'il faut regarder plus à mon sens, c'est euh, euh, faire le moins d'éclaboussures possible, euh, donc avoir beaucoup plus de, de feeling, de glisse, travailler la technique. La technique, on y revient aussi comme tout à l'heure avec Camille, mm. la technique, la glisse, voilà. euh, c'est vraiment les <coughs> points essentiels que vous devez euh, mettre en place à l'entraînement, même si vous faites du triathlon, hein. mm. tu l'as dit, euh, c'est un mythe le volume, mm. je pense que si on doit retenir quelque chose, euh, Nathalie, le volume, c'est un mythe, concentre-toi vraiment à euh, 2000% sur, euh, sur la technique, sur la glisse. Mmh. Super ton image, là. On va, on, je pense qu'on va la ressortir peut-être dans une autre vidéo, oh. euh, <rire> l'image du, du bateau. Pensez-y, euh, ne soyez pas un gros chalutier dans l'eau, euh, essayez hein plutôt d'être un, un beau trimaran. Ouais, voilà. Un beau trimaran. Ah, ouais, ah, oh, qu cool J'espère que tu as apprécié cet entretien vidéo, si c'est le cas ou si tu as appris des choses N'hésite pas à me laisser un like, un pouce bleu en appuyant juste en dessous de la vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as le sentiment de faire trop d'entraînement, trop de volume et de ne pas travailler assez la technique. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.